Des patients de partout au Canada voient leurs médicaments biologiques d'origine remplacé par un équivalent biosimilaire. Mais d'où vient cette décision et qu'est-ce que cela signifie pour les patients? Les produits biosimilaires sont utilisés au Canada depuis plus de 10 ans, depuis leur mise sur le marché canadien en 2009. De nombreuses provinces et un territoire du Canada ont réussi à mettre en œuvre des politiques de transition vers les biosimilaires. Les économies engendrées par les biosimilaires peuvent aussi servir à financer de nouveaux traitements pour continuer d'aider les patients. Pour faire la transition vers un médicament biosimilaire, les patients doivent en discuter avec leur médecin. Pour en savoir plus au sujet des produits biosimilaires et pour mieux orienter les discussions avec votre équipe soignante, visitez le site Pfizer.ca-fr-comprendre-les-produits-biosimilaires.